Nicolas Mérieux Oui. Qui es-tu Je ne sais pas. Oh bah quand même, dis-moi <rire> Le haricot vert euh, va fixer l'azote de l'air dans le sol. Je ne suis pas un loup sauvage, hein, attends, <rire> ce n'est pas ce que je dis. Attends, attends, le, le cadre là, il est en train de dire dans tous les sens, là, bien... Et on oui marche oui sur la tête eh oh, euh, Réveillez-vous, Marchons sur la tête <rire> Marchons sur la tête C'est quelque chose que j'aime C'est vrai, j'aime beaucoup euh... aussi. Voilà. Oh, oh c'est une déclaration oh, oh, sur internet c est c est là, là Continuez de suivre cette chaîne, putain. D'ailleurs n'oublie pas, achetez chez Amazon pour marcher l'économie. Et comment il va l'internaute Salut l'internaute Bonsoir Bonsoir Attends on va rouler dans la. Dans la pente, là, ça ne va pas peur un peu qu'on se casse la gueule, non Ça ne fait pas du tout peur. Non, c'est vrai. Je maîtrise totalement la situation, sachez-le. J'ai mis l'œil entre de bonnes mains. Entre de bonnes mains. es de... beaucoup trop accroché sur cette phrase. Oui, c'est vrai, mais c'est pas grave. On va tout garder comme ça. On va dire que c'est parce que j'ai bu trop de couacs. Tu as bu trop de couacs. Une <rire> grande couac, effectivement. Je suis pas forcément à mon aise, mais je vais trouver ma position durant le, durant le moment, hein, tu vois. Nous sommes... <rire> Nous sommes dans une ville très sympathique, enfin au-dessus de enfin, cette ville. Oui, enfin une voilà. ville très sympathique, une ville très sympathique, ça dépend pour qui. Hein. Oui, très sympathique pour, euh, comment on pourrait dire, des gens, euh, des gens parfumés. D'accord, donc la cadreuse nous parle. <rire> complètement, Elles ne sont pas les coups de ce qu'on raconte. Voilà, Mais on nous entend, donc tout va bien. <rire> ça va être beau. Alors, mon cher Nico, comment vas-tu ben, Ça va être très bien et toi Mais toujours très bien, tu sais. Encore plus qu'on est tous les deux vrai. comme ça, au bord de, du lac, ou presque Hein, il est à quoi On est en montagne. On est en montagne. Ah, Aye, indice. Telle. Ah, bah oui. Indice. Évidemment. Indice, nous sommes où nous sommes Indice où seulement. Indice. Alors, oui, il n'y a pas un jeu où on dit indice. Et, tu sais, il fait indice et puis après, déjà. gens... Indice, hein, chez vous. Exactement. <rire> Ça nous rappelle des bons souvenirs. Et top, je suis dans la queue. <rire> en plus, c'est marrant parce que je crois que j'avais fait un épisode où je fais Julien Lepers qui... Sur ses ben oui, sur l'évasion fiscale, non Ben oui. Les petites conférences Oui, exactement. Je suis la destination favorite des millionnaires. Je suis, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis. Patoche. Les paradis fiscaux. Patoche, c'est oui. Et quand je dis oui, je dis oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Patoche. Vous repartez avec l'Atlas des paradis fiscaux ainsi que l'encyclopédie de la fraude fiscale en quatre volumes. Patoche, est-ce qu'on est content Oui, c'est normal. Comme vous le voyez, mes chers internautes. Coucou, Coucou. Les, les chers internautes. <rire> tu vas devoir dire d'ailleurs, salut l'internaute <rire> tout à l'heure. Oui, tout à fait. Euh, nous avons changé de décor ou alors mon salon est beaucoup plus grand, mais euh, j'ai gagné au loto. J'ai agrandi la terrasse, c'est bien. J'ai agrandi la terrasse. C'est euh, pas surfait, c'est juste ce qu'il faut. Oui, une petite vue dégagée. Exactement. Voilà, pas beaucoup de vis-à-vis. -vis. Tu pourrais quand même couper l'herbe. Oui, mais il y a un peu de chardon, un peu de... de vrai, herbe, vive la biodiversité. Tout à fait, il y, a des, il y a tout ce qu'il faut pour euh, cultiver tout ce qu'on veut cultiver. Et on s'est dit, je me suis dit, pourquoi pas faire ça dehors Et il s'est dit, mais tu à fait raison, Jimmy, n'est-ce pas. Non, mais moi je suis ça complètement bon. pour l'extérieur. Nicolas Mérieux. Oui. Qui es-tu Je ne sais pas. Oh bah quand même, <rire> dis-moi Qui es-tu Tu es un homme, cisgenre... De sexe masculin. Voilà. Tu ne veux pas répondre à ma place. Bah, qui... Je ne sais pas me définir. Ok. Bah, qui tu Nicolas Mérieux, c'est un... un mec, déjà c'est sûr, ouais. blanc, ouais. de Grenoble, Ouais. qui a 32 ans. Pas encore. Ah, pa... oui c'est vrai, le 8 juillet. Hein, comme ah, mais ça, ça dis-le pas, après tout le monde si... mon anniversaire. Oui, puis plein de cadeaux, de l'argent, tout ça, on adore. Donc... <rire> Donc voilà, il vit en région parisienne. Plus pour longtemps. Plus pour longtemps. Ah oui, c'est ça. Dieu m'en garde. Que, oui, nous allons aborder ce <rire> sujet, mais... C'est pas ici que la, la vie va se poursuivre, en grande partie. Euh, mais partout, sur cette planète, n'est-ce pas Tout à fait. Voilà, Nicolas Marieux est comédien. Il euh, anime une émission web qui s'appelle La Barbe, que tout le monde connaît, forcément. <rire> la Barbe euh, toute la planète entière. D'ailleurs, euh, c'est pour ça que le monde n'avance pas. C'est parce qu'il y a trop de gens qui me regardent. Voilà, et, et qui n'agissent euh... pas. Il faut qu'ils qu qu boug bougent vos culs. À un moment donné, faites, faites euh, la révolution. En prenant exemple sur les bons euh, les bons tutos de la barbe, ainsi que de G1000 Voilà. Est-ce que j'ai et j'ai résumé euh, qui qui tu étais un peu de manière euh, de manière fortuite. De ma <rire> voilà, de, <rire> de manière brève. Que, que veux-tu rajouter à ça avant de dire euh, euh, je, sais, je dirais que peu importe ce que je fais quand je produis des choses ou quand je fais des vidéos ou quand euh, je monte sur scène, j'essaie d'abord de dire des choses aux gens avant de les faire rire. Et que pour dire des choses aux gens, j'ai la chance de pouvoir travailler avec des journalistes qui me font apprendre plein de choses sur euh, notre monde et que j'ai très envie de les partager pour que les choses changent. C'est très joliment dit. En gros, le rire au service de l'intérêt général. Ça te va ça Ah ben je l'aurais pas dit sinon je non ouais mais je suis tout à fait d'accord. C'est plus sympa quand c'est ça c'est ça c'est ça. bah voilà donc Nicolas Murieu vous avez à peu près cerné qui c'était. Et c'est aussi un ami. C'est quand même pas rien. C'est quelqu'un que j'aime. C'est vrai j'aime beaucoup aussi. Voilà. Oh, c'est une déclaration. Euh, voilà donc euh, alors la prochaine révélation c'est non nous ne sommes pas ensemble là, hein, c'est <rire> pas pas Pas encore Pas encore, voilà on a <rire> ces temps pour parler mais euh, voilà c'est très... Euh... Ma copine qui était au cadre me fait un sourire un peu narquois quand je dis ça <rire> Ça va Camille ça va, ça va. <rire> Tu te souviens quand on s'était dit, euh, quoi il y a un an l'été dernier, ce serait bien qu'on se mette sur une montagne, qu'on plante une caméra... Et, et, et qu'on qu discute devant Exactement C'est pas un peu ce qui se passe là ben ça, ça dépendra de. de Parce reste. que, comme on s'est dit tellement de choses, Prends. on a eu tellement de conversations depuis qu'on se connaît, qu'on on, on sera jamais à sec, mais on se connaît tellement bien maintenant qu'en fait, on a quasiment plus besoin de parler, on est d'accord. C'est vrai. <rire> c est, c est, c est... <rire> comme un, un peu couple. Comme un peu couple, tu vois, c'est pas. Est déjà, on est déjà, la, on est déjà à la fin du. <rire> mais c'est beau, il reste. Il euh, n'y a plus de sexe. Hein. <rire> mais il reste tout le reste. C'est ce qui ne se tarit pas, tu vois. C'est ça. ça. Effectivement, des discussions politiques, euh, des discussions philosophiques sans fin. T'as de l'espoir dans tout ça T'en as Moi j'essaie d'en avoir avec les gens. Moi j'ai de l'espoir si les gens en ont en fait, ça qui est bizarre. C'est que j'arrive difficilement à avoir de l'espoir tout seul. Tu vois C'est les gens qui me donnent de l'espoir. Ouais, c'est ensemble qu'on fera les choses qu'il faut pour que ça continue. Euh... Du coup, moi je te rejoins pas, là-dessus, le... pas par rapport aux gens, mais euh... Allez, sur l'espoir. C'est difficile parfois, tu me connais, tu sais que j'ai pas mmh. toujours... Euh... Mais euh, je me... Je me comme toi, euh, je travaille à le fabriquer. Non, mais vraiment, regarde, ouais. je prends l'exemple des jeunes qu'on a croisés hier, ça leur ferait une petite délicatesse si vous sur ta chaîne, et qu'on a discuté. Et quand tu vois des jeunes de 15-16 ans qui regardent ce qu'on fait et qui se posent des questions et qui ont envie de changer les choses, bah là, j'ai de l'espoir, tu vois. C'est vrai que ce moment-là, c'est... Mais quand moment, je suis ouais. tout seul en train de faire mes recherches et que je vois à quel point ça part en couille de partout sur la planète, ouais, là, là c'est difficile d'avoir l'espoir. C'est vrai, c'est vrai. Mais dans tous les cas, il faut le garder parce que, euh, comme on disait hier, euh, le, on va on va vivre, on va vivre tout ce qui est qu arrivé. Euh, ben oui. Et on va devoir le vivre et le faire au faire mieux. Exactement. Ah, alors, comment, comment te, te, te sens tu là au bord du lac ou presque C'est la première fois que tu viens ici, en plus. C'est la première fois que je viens à Genève. Du coup, on n'a pas le dit, mais j'ai le droit de le dire. Oui, tout à fait, on est à Genève. ouais. C'est la première fois que je viens. Écoute. Pour rien de cacher aux gens, comment je me sens ici, là, maintenant. à l'instant T, extrêmement bien. Et par contre, là-bas, quand on était là-bas hier, je ne sais pas si vous voyez la, la ville Genève. Euh, la ville-ville, ville, quoi. La ville-ville. Ville, je me sentais mal. Franchement, tu vois toutes les marques de luxe, les unes à côté des autres, les hôtels de luxe, les unes à côté des autres, les banques, les unes à côté des autres. Ouais. Et tu te dis que quasiment que le euh... monde entier non, est, est régi par ces connards. Ouais. Et ben je me sens pas bien. Quand tu prends du recul, là tu dis bon oh, ça va, ils sont là-bas. Ouais c'est clair. <rire> c'est pas contagieux. c'est que <rire> je suis que enfin. assez loin. Je suis assez loin, ça va. <rire> mais ils nous attendent. Non mais complètement. Ça fait trois ans moi que je suis là, tu sais, hein, et ouais. j'ai ressenti ce que, ce que tu décris là, euh, les premiers mois. Après tu connais la suite, mais bon vu que là les gens euh, je vais rate mais euh, tu découvres ensuite euh, que quand il existe une extrémité, il existe forcément une autre extrémité. Une autre quoi Extrémité. Ah, je recommence une extrémité. Non non tu le garderas comme ça. Je le garderai comme ça. <rire> Nous <rire> sommes nature, on ne vous cache rien. Et, euh, et donc j'ai pu euh, apprécier. <coughs> Genève à sa juste valeur. Et, bah, ça c'est une phrase un peu, euh, qui pourrait être un peu bateau mais euh, tout ce qu'il y a à l'opposé aux antipodes de, de ça. Et effectivement dans la rade de Genève tu vois euh, euh, le quartier des banques est au bord, euh, tu vois, euh, qui est assez petit d'ailleurs, puis tout ce monde de fric. Mais ça permet aussi une ville complètement éclectique avec beaucoup d'étrangers qui viennent de partout du monde parce que c'est très euh, démocratique dans l'idée au niveau d'accueil des réfugiés, etc. Enfin c'est quelque chose d'ailleurs un peu plus exemplaire que notre pays à nous. Et ça fait plaisir, voilà. Je l'ai hérité. Et la bœu est légale, donc aussi c'est pas mal. Donc... Il <rire> y a aussi ça, alors que. Je ne sais pas de quoi tu veux parler. Non, je ne sais pas non plus, mais on me l'a dit. On me l'a dit. Ils m'ont dit les gens que ça, les, ça leur plaisait beaucoup. Euh, les barbecues, tout ça. Les parcs sont ouverts la nuit. C'est sympa le bord du lac. Et... Mais euh, non, effectivement, moi, ça fait depuis 2000, octobre 2011 que j'habite en région parisienne. Ouais. Et ça fait depuis octobre 2011 que je déteste la région parisienne. T'as pas aimé le premier jour Non, <rire> pas, pas du, du tout. tout. <rire> Qu'est-ce que je fous là Enfin, si, je le savais, ce que je foutais là. Ce que oui, Je foutais là, c'est j'essayais de vivre du métier de comédien. Mais euh mais c'est une ville qui correspond pas du tout à mes valeurs et pas du tout à mon bien-être, on va dire, euh, mmh. mental et physique. Et, euh, et qui ne correspond pas à mes valeurs. Et donc, ouais, non, j'ai envie de me barrer pour... Euh... C'est quoi, toi ça, ça ressemble à quoi ton, ton endroit où... Euh, à toi, à Nicolas, euh, l'endroit où tu, tu kiffes le plus vivre au quotidien mais En fait, il n'y a pas d'endroit où je kiffe le plus vivre au quotidien. Je l'ai toujours pas trouvé, cet endroit. C'est des gens qui Puisque... le qu composent peut-être Non, non non, non, non, non, non non il faut, il faut dans tous les cas qu'il y ait soit l'océan, soit la montagne. C'est déjà un, un paramètre important. L'avantage dans le sud-ouest, c'est qu'il y a les deux. Mm -hmm, c'est vrai. <rire> oh, sud-ouest, mais qu'est-ce que tu veux venir où Tu veux en venir où mais Je veux en venir, tu sais très bien où je veux en venir. <rire> mais oui, moi je sais. Moi. <rire> et euh, Donc non, mon endroit il est là, il serait euh, situé de sorte à ce que je tu puisses gambader dans la montagne, et, la... Dans la montagne et surfer et sur l'eau pour le coup et, et surtout mon rêve c'est de, bah de pouvoir faire pousser ma propre bouffe quoi tu vas pas dépendre des autres ouais pas dépendre j'ai au delà des autres je dirais ne pas dépendre d'un système plutôt ouais de certains autres parce que dépendre des autres si on, on, on, on va monter une communauté donc on sera voilà. déjà dépendant des uns des autres ouais donc euh... Non, ne pas dépendre d'un système. En tout cas, du moins possible. En fait, ce que je veux, c'est limiter vraiment euh, ma dépendance à un système que je ne cautionne pas. Voilà la phrase juste. Merci. Et je la prends, je la, je la copie, je Merci la colle. Beaucoup. Au revoir. Et donc, euh, c'est un projet qui… Euh... Ben, c'est un projet que j'ai depuis quand même un paquet de temps, mais pour, pour faire la genèse. Euh, bon, déjà, moi, j'ai habité dans le sud-ouest. J'ai habité dans les Landes. Avant de m'installer à Paris en 2011, j'habitais là-bas. Et je me suis toujours dit que le jour où tu euh, pouvais, où je venir? pouvais revenir vivre là-bas, j'y retournerais parce que c'était l'endroit de France où je m'étais le mieux senti. Euh, et le fait est qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte que ben, je, je, je fais des vidéos dans, dans mon garage à, à Paris, donc que je les fasse dans mon garage à Paris ou dans mon garage ailleurs, ce sera la même chose. Ouais, ouais. Mes spectacles, bon, là, c'était un nouveau que j'ai beaucoup joué à Paris, mais maintenant, j'ai décidé de le jouer beaucoup moins. Et donc, ça veut dire que je vais partir en tournée et donc que je sois en tournée en habitant Paris ou ailleurs, ça ne change rien. Bah oui. Donc, je me suis dit que c'était le bon moment, tu vois. Et non, mais la vraie genèse, de pourquoi ce projet C'est-à-dire qu'il y, y a deux ans, je devais acheter un appartement à Malakoff. Et au même moment, j'écrivais un épisode sur euh, la dette, la dette française. Mmh. Et j'ai commencé à prendre des cours d'économie, euh, à m'intéresser à tout ça. Et puis, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait une grosse crise financière qui arrivait. Et c'est pas juste moi avec mes peu de cours d'économie que j'ai fait. C'est-à-dire qu'une fois mon être aperçu, je suis allé voir des gens dont c'est le métier. Je suis allé voir des traders, des banquiers d'affaires. Euh, euh, Maxime Fajot, qui est un prof d'économie de Sciences Po. Euh, je suis allé voir pas mal de monde et ils m'ont tous confirmé qu'il y avait une grosse crise financière qui avait bien plus grosse que celle qu'on vit depuis bien une... plus grosse que celle qui qu n'est pas depuis une les crise subrimes, qui une... Oui, qui est une, situation. est une crise entretenue oui. euh... et donc je me suis dit euh, est-ce que... la question elle était simple mec est-ce que tu veux habiter une grande ville hein, pendant une période de crise mais la réponse elle était non immédiatement quoi et en fait quand je me suis ré... quand j'ai répondu à cette question dans ma tête j'ai tout de suite fait le lien avec ce que je m'étais promis avant de en partir en des Landes, c'est quand je pourrais, je retournerai vivre là-bas. Et là, je me suis rendu compte que j'en pouvais plus de ce système, j'en pouvais plus de vivre à Paris, que j'avais envie d'être le plus dépendant possible du système. Et je me suis dit, mais tout coïncide, c'est le moment de partir. Il faut que je me casse, que je retourne vivre là-bas, que j'achète une ferme et que j'essaie bah, d'atteindre l'autonomie alimentaire et énergétique. Donc, euh, si je te comprends bien, euh... Même, oh c'est plutôt une question que je te poser en fait Il n'y aurait pas eu euh, ce constat euh, mm. Que bah, là, tu décris un peu l'effondrement Je finalement. pense que ça aurait pris plus de temps Mais l'aboutissement la, serait le même Ah dans tous les cas, c'était mon rêve voilà. de retourner vivre là-bas Et de vivre plus simplement et de faire pousser ma bouffe Dans, dans tous les tous cas, c'est mon là, rêve depuis que je suis gamin ouais. Là, c'est juste que devenu, je me suis rendu compte que c'était le bon moment en fait ouais. si, si je m'en étais pas rendu compte Si j'avais pas fait mon épisode sur la dette, admettons Ça aurait peut-être pris plus de temps dans mon cerveau à l'accepter qu'il qu fallait que je parte. Parce que le problème, quand on fait mon métier, c'est que les opportunités sont à Paris. Oui, c'est évident. D'ailleurs, tu vas devoir quand même continuer à, à aller y aller. aller bien voilà. sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, je continuerai à avoir un pied à terre là-bas. Je continuerai d'y aller minimum une semaine par mois. Mais euh... est-ce que tu euh, te vois euh, seul en ermite euh, dans une cabane euh, dans ta ferme ben Évidemment que non. Ah bon Ben non. Je te genre, je sais rien, mais ah c'est oui, bien, c'est oui, comme oui. oui. ça tu parles. Et moi, t'as vu, je suis bon comédien, je fais, bah non, je te réponds, genre, comme tout si tu... Tout à fait, tout à <rire> fait, Bah non, je t'expliquer d'ailleurs. Ah ouais, <rire> non, mais le, le but, c'est quoi C'est ensemble, on est plus fort. Ouais. Tu vois Donc, ça sert à rien de partir, euh... puis tout seul, on se fait chier. <rire> ensemble, on est plus fort, et surtout, tout seul, on se fait chier. On est plus plutôt on se fait, fait chier. On avec qui, hein Oui, oui, <rire> oui ça dépend avec qui, pour la boutade, mais... Mais non, non, non, le but c'est, tu sais, quand j'étais gamin, on se foutait tout le temps de ma gueule, parce que je répétais tout le temps aux, aux adultes, ou même aux, aux enfants de mon âge, ils se foutaient aussi de ma gueule, pourquoi on vit pas comme les schtroumpfs Ah ouais Je disais tout le temps ça et tout le monde se foutait de ma gueule. Tu sais, je disais pourquoi on vit pas juste tous avec des gens qu'on aime bien entre nous et on fait, on s'échange les tâches et on fait les choses ensemble. J'ai toujours dit ça quand j'étais gamin. Oh putain. Tu vois et là, et là c'est comme logique. si mon rêve de gamin, j'allais le faire. cest que j'ai décidé d'aller choisir de vivre avec des gens que j'aime, des gens qui me ressemblent, et effectivement partager une micro-société, une ville micro-société, et de construire ça ensemble, tu vois. Donc, de l'ensemble, vous avez compris, il y a Jamil dans l'ensemble. Mais par contre, le côté bleu, moi, ça me va pas. Donc, oui. je resterai en Moi va. non plus, ah, les bonnes <rire> et blancs, à part pour aller à la fait quoi <rire> Il y a pas trop d'égalité euh, sexuelle, <rire> effectivement. Ouais, c'est beau tout ça. Et on, on aura plein de schtroumpfettes. Normalement, on sera euh, mis schtroumpf, chez nous. Ouais, c'est ça. On la parité. La parité. Ouais, bah, c'est beau tout ça. C'est beau. Et puis, euh, plus que beau, euh, c'est quasi concret et ça le deviendra. Donc, forcément, permaculture... Euh... Bah, pour moi, la permaculture, c'est la, la seule façon d'agir si on veut que notre planète soit viable avec le nombre d'êtres humains qu'il y a dessus. D'ailleurs, tu n'es pas d'accord que. Enfin, moi, je, que je me pose souvent cette. Je me dis souvent cette chose. Les mots ont été un peu travestis, tu vois. On parle de permaculture. On, on a inventé un autre mot pour remplacer le mot. En fait, la, la permaculture, c'est de l'agriculture. Pas du tout. Non, mais, euh... Ah non, non, justement. Alors là, c'est un mot qui est galvaudé, la permaculture. Alors En fait, la permaculture est une philosophie. Et qui ne se réduit pas à l'agriculture, qui s'appelle l'agroécologie. Ok. La permaculture est une philosophie en trois points. La première, c'est respecter la nature et l'homme. Le second point, c'est euh, produire en abondance. Et le troisième point, c'est répartir équitablement. Donc en fait, tu peux l'adapter oui. à ton énergie, à la santé, à, à la finance, reste. à tout. Ok, alors je vais utiliser un autre mot, alors, à la part de permaculture, l'agroécologie. Tu vois, euh, l'agroécologie, c'est censé être l'agriculture. On, on appelle aujourd'hui l'agriculture ce qui est chimique. On ne dit pas agriculture chimique, on, on dit, dit, on on dit, dit, dit agro-industrie. Agro oui, mais l'agriculture classique dans les médias ou dans les, la bouche des Ils gens. l'agriculture. Voilà, l'agriculture. Oui, Et puis même euh, dans la bouche des Alors que Ça n'a rien à voir avec de l'agriculture. Voilà. On, on ne précise pas agriculture, comme la nourriture dans les magasins. On te dit, pas, on te dit quand c'est bio on ne te dit pas quand c'est chimique, on te, on te dit que c'est de la nourriture. Et la oui, c'est drôle, c'est drôle c'est vrai. C'est ça que j'ai envie de dire. Si C'est un objet de spécifier voilà. bio et de rien dire sur chimique. C'est vrai que c'est marrant, Lager, ça. Quand ne dit pas, tu vois. Ah, c'est très juste. Que tu ça, ça reste traditionnel, mais il n'y a rien de traditionnel dans le, dans le Monsanto. <rire> pour... C'est vrai. On marche vrai. sur la tête. Hein. on oui marche oui sur la tête. on marche sur la tête. Marchons sur la tête. Putain <rire> il l'a presque fait. C'est assez fou, enfin, moi, ça me... Ça me rend un peu dingue, des fois, tu vois, quand tu as euh, ce combat là, tant qu'on n'aura pas euh, remis les mots dans le bon sens. Comment veux-tu te battre avec, euh, quand tu as l'agriculture traditionnelle défendue par des gens de tradition, et puis en face, des nouveaux, alors qu'il y a rien de nouveau dans le fait de ne pas faire de... Au contraire, on a toujours fait ben ça. Ben oui, c'est ça qui est rigolo, effectivement. Mais la, la, la grosse différence, enfin, effectivement, l'agriculture traditionnelle, qui est de la permaculture sur laquelle on n'avait jamais mis de mots jusqu'alors, ouais. euh, finalement, aujourd'hui, l'avantage... C'est-à-dire qu'avant, les gens le faisaient mais sans avoir... Sans le définir. D'une part sans le définir, et d'autre part sans forcément le comprendre physiquement. Okay. C'est-à-dire qu'avec l'expérience, euh, les paysans de l'époque se rendaient compte que cette plante marchait bien avec celle-ci par l'expérience. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, on sait définir que par exemple, le haricot vert euh, va fixer l'azote de l'air dans le sol, oui, et la pomme de terre, si la plante à côté, elle va s'en servir comme engrais. Okay. Ça, on sait le définir voilà. aujourd'hui. Alors qu'avant, on le faisait, mais... Sans voilà. savoir pourquoi D'ailleurs, est-ce qu'il le faisait très bien Aujourd'hui, on sait le définir, on ne le fait pas. Tu vois, il y a, a peut-être pas... on il... ne le fait pas, c'est faux, on commence à le faire ouais, on ben, le plus en, et on va le faire de plus en plus. Bien ça. sûr, mais c'est là que je joue l'avocat du diable. <rire> si nous avons, et tu, tu seras d'accord avec ça, euh, si on, on dézoome, comme tu disais tout, tout à l'heure, mmh. sur l'échelle de la planète, oui. Euh, alors oui, il y a des gens de plus en plus qui font la permaculture, mais en fait, de moins en moins. Tu vois où je veux en venir On fait un pas en avant, 10 pas en arrière, au niveau de la planète alors qu'en Inde en Chine ils font ils y vont à la agriculture enfin la l'agriculture la, traditionnelle selon la révolution verte tôt. mais ça c'était c'était euh, à la fin du 20e siècle euh... il y a un progrès mais l'explosion démographique dans le monde fait que très drôle d'ailleurs excuse-moi je viens de dire ouais. révolution verte révolution verte ouais c'est le moment où on, a, on a utilisé le plus de pesticides dans nos vies on a appelé ça la révolution, révolution verte. verte bah ouais c'était le greenwashing avant l'heure ouais c'est ouf. Ouais, ouf. Il y a quelque chose d'assez, euh, je dirais, tu sais, souvent hypocrite parce qu'on parle beaucoup, quand je dis on je parle pas de nous. Hein. Je parle de, de, de, la, de la voix de, de tout le monde. Tu vois. On parle dans les médias, on parle, tu vois, on entend parler de, de révolution verte aujourd'hui de la vraie. Et souvent depuis que je suis rentré d'Inde, tu sais, je t'ai parlé souvent de ça, du fait que là-bas je me suis senti au bord de quelque chose qui, qui, qui file vers le, vers le mur et tu le sens vachement, et je le sens moins ici, mais quand tu… enfin on le, je le sens moins, on le voit, on le voit, ne serait-ce que là, à la fois ce paysage, on peut voir quelque chose de joli, une ville, machin, et à la fois quand je vois ça, bah moi je vois les, les tuyaux qui en dessous, les déchets produits par chaque habitant dans les immeubles, enfin tout le truc qu'on qu voit pas là, mais qui existe mmh. Tu vois ce que je veux dire Et il y a une inertie qui nous pousse vers un truc. Euh, toi, tu réagis comment face à ça Parle-moi un peu de ça, de ta sensibilité à comment tu sens les choses. Une question compliquée parce que là… Ah bah est... oui, il y a plein de réponses. Voilà. prends en une. Une des 40 que tu m'as déjà données. <rire> <rire> non mais ce qui est embêtant, c'est que cette réponse varie en fonction de mon humeur et de mon état d'esprit. Aujourd'hui, tu es bien. Voilà. Donc aujourd'hui, je fais bien, donc j'ai envie de penser que... que, en fait, les gens... Ont... Non, mais bon, voilà, c'est comme je dis toujours, euh... oui, on va se prendre la claque dans la gueule, oui. Et on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de se la prendre. Maintenant, reste à savoir de quelle distance on va se prendre la claque. Et ça, ça dépendra euh... bah, de tout à chacun. En fait, la prise de conscience, elle vient en plusieurs temps et elle a plusieurs facteurs. C'est vrai que d'abord, il, il y a le... Déjà, il y a voir le mur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent « mais non, il n'y a pas de mur oui. ». Il y a des gens qui en sont encore là, oui. à se dire « non, il n'y a pas de mur ».« Mais non, voilà. ça va continuer, l'humanité, juste... voilà. ça ». Après, tu as les gens qui disent « oui, je suis fonce dans le mur, mais qu'est-ce que tu fais pour changer ?» Rien. Exact, ça c'est la première Mais majorité, de toute façon, on va dans le mur. Ils voilà, voilà. voilà, savent, mais voilà. pff, bah les couilles. On ah. continue. Et enfin, puis enfin, après, il y a les gens qui voient le mur et qui se disent tiens, qu'est-ce que je pourrais faire à mon échelle pour limiter la casse Se le prendre, mais freiner un peu avant. Limiter la casse, j'ai dit, Je n'ai pas dit ne pas ah, commencer, je non limiter la on, casse. Il est acté, hein, mais. Et encore. Et cette troisième étape a plusieurs facteurs. Et même, la, même pour passer de l'étape 1 à l'étape 2 et de l'étape 2 à l'étape 3, il y a plusieurs facteurs. Mmh. Tu vois Et je pense que de toute façon, c est, c est, ces étapes sont en permanente évolution. Il y a de plus en plus de gens qui arrivent vers qui, l'étape 2 et encore d'autres qui arrivent vers l'étape 3. Seulement, c'est comme un paquebot. En fait, pour moi, je vois le monde comme un, un paquebot, alors que j'aimerais que ce soit un zodiaque. Tu as un Zodiac, tu, boum, tu fais ton ouais, virage. Exact. Alors qu'un paquebot, c'est là... Ah ouais. boum, « Oui, je tourne, oui, je tourne, mais voilà. oh mon Dieu, il y a un mur !» Le Titanic, quoi. <rire> Le Titanic, assez... voilà, exactement. exactement. Et, et toi, et toi, et toi, qu'est-ce qui t'a fait passer de l'étape 1 à la 2 ou à la 3 C'était quoi tes facteurs à toi Euh... Je crois que je... Je sais pas si je suis passé directement de l'étape 1 à l'étape 3, ou alors si je suis passé... Ou si j'ai jamais connu l'étape 1, je passais de l'étape 2 à l'étape 3. Non, je pense que je passais de l'étape 1 à l'étape 3. Ok. Je pense pas avoir connu dans ma vie un moment où je me suis dit, oui, on fonce dans le mur, mais je m'en fous, je crois pas. Je passais directement de la 1 à la 3. Du coup, tu vois, ça donne espoir par rapport à ce que je disais avant quand je disais il faut passer de la 1 à la 2 à la 3. Tu peux très bien passer de la 1 à la 3 si on t'ouvre les yeux au bon moment. Enfin, il n'y a pas de bon moment, le bon moment, c'était il y a 30 ans. Oui, c'est clair, Tu <rire> étais gentil. J étais gentil, tu l'étais. Oui, en 70, voilà. C'était un bon moment, donc c'était il, a... ah, il, il, hein. il y a 50 ans, là. 50 ans, le bon moment, c'est... Il, ah, oui, oui, il y a 50 ans. Euh... Je peux confirmer, hein. du peu que je connaisse de toi, oui, je confirme que tu n'es pas passé par l'étape 2. Ben oui. Oui. Mais justement, pourquoi Pourquoi tu as envie Pourquoi toi Et je me mets dans le même lot que toi, en fait. Hein, et pourquoi tu as envie de faire euh... ce que tu fais là Pourquoi Alors, Parce que y a plein de Déjà, qui... je, je pense qu'une fois de plus, il n'y a pas une réponse simple. Y a, y a, oui, tout oui, dépend oui. d'énormément de facteurs. Ouais. Moi, déjà, j'ai une chance c'est de ne pas avoir grandi en ville. Déjà, je pense que déjà ça, c'est un, un facteur. Tu vois que ça euh... joue ah, Parce que j'ai grandi à la campagne aussi, je me dis, je ne sais pas. Mais c'est sûr Mais c'est sûr, mec. Ouais. Si as vécu en ville toute ta vie, toute ton enfance, toute ta jeunesse, si t'es si pas allé à l'océan, si t'es pas allé en montagne, si t'as pas eu cette chance, eh bien, peut-être que tu te dis, mon monde, il est comme ça, oui. et c'est normal qu'il soit comme ça, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Alors que quand, comme moi, tu as pu grandir dans la nature, Enfin, dans la nature, je ne suis pas un loup sauvage, hein <rire> attention, c'est pas ce que je dis. Mais. Je ne sais absolument pas pourquoi je fais un accent quand je fais ça. <rire> <rire> euh... Mais. Euh... C'est taf... Oui, c'est évident. C'est ce évident. Quand tu as connu ça, là, quand tu as fait tes cabanes dans l'arbre, quand tu as... Bah voilà voilà, as grimpé euh, sur les rochers, machin, bien sûr, mais je comprends complètement. Oui. c'est comme si, regarde, admettons, bon, je ne suis jamais venu dans, dans ce pré, ok Mais là. L'instant, mis à part les deux pylônes, il est intact. Ok, ouais. Si je reviens cinq ans après et que je vois un amas de sacs plastiques ici, mais ça va me faire péter un câble, oui, parce que je m'en serais rendu compte. Parce que je connais la nature vierge, entre si on prend une oui, parcelle parce là, elle est, elle est vierge. Ouais. Euh, et donc, si je la vois changer par l'intervention humaine néfaste, parce que l'intervention humaine peut être bonne, tu vois, c'est le ben, cas de elle, la permaculture, tu ben, recrées de la tu vois ce que je veux dire, <rire> bien sûr, et eh ben. Je me rends compte du changement et j'ai tout de suite et, et tout de suite. Ça, ça, ça, me... il y a une réaction. En tout cas, je ne sais pas comment définir la réaction, mais il y a une réaction. Tu vois, alors que si tu as grandi en, dans la ville et que tu entouré de béton et que tu vois juste plus de béton, tu te dis bah oui, c'est la ville qui grandit. C'est normal, tu vois. Non, clairement, oui, c'est évident. Donc euh, finalement, euh, la, la, moi, je cherche un peu l'espoir là dedans, parce que je me dis que la plupart des gens vivent en ville aujourd'hui de plus en plus. On est dans la merde. Pff, on est dans la merde, oui et non. Puisque de toute façon, comme tu le sais, vu qu'on a de moins en moins d'énergie, et bien finalement, même si là, dans ce... pour l'instant, ça va encore dans le sens de plus en plus du monde vers la ville, oui. dans très peu de temps, ça va être l'inverse. L'exode dans l'autre sens. Donc, euh... oui. On s'en fout. <rire> Allons-y, courons. <rire> plus vite ce sera, mieux ce sera après. Mais euh... Ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Ça, on sait pas, sais pas. Non, ben non. mais personne ne le sait. Ça, je sais pas. C'est quand même beau, n'empêche. Hein. C'est pas dégueu. Hein. C'est pas dégueu, on est quand même bien. Hein. C'est quoi cet accent, toi, du coup Je sais pas, je l'ai <rire> inventé. <rire> tu, je sais pas à quel moment la vidéo sera uploadée sur le web, mais euh, euh, tu peux me parler de ton spectacle un peu, là, le dernier, euh, que je suis, dont je suis fan quand même, hein, faut le dire. Ah, oh, c'est gentil. Mais vraiment, bah, tu le sais, et euh, que je trouvais à l'étroit, là où il est aujourd'hui. Mm -hmm. Et euh, D'ailleurs, il sera bientôt plus à l'étroit. Tu peux en Tout parler à un fait. peu C'est un spectacle qui s'appelle État des lieux, euh, dans lequel je joue le rôle d'un extraterrestre agent immobilier. Qui s'appelle Qui <rire> s'appelle Monsieur. Ça fait la groupe. Donc, extraterrestre agent immobilier, donc il loue, il vend, il achète des planètes. Et il se rend compte que c'est la fin du bail de location de la planète Terre, comme <rire> ce qui est en train de se passer là. <rire> et qu'il débarque pour faire l'état des lieux de sortie avec les êtres humains, quoi. Les êtres humains, c'est les gens qui sont dans la salle et qui, du coup, sont, excusez-moi hein, de faire ça, mais un peu pris en otage. C'est ça. Bah, ils savaient quand même pourquoi. Oui, bah, ils voilà. ne viennent pas au pour viennent, rien. Ils voilà. ont quand même lu, euh, j'imagine, le, le résumé. Mais, mais euh, donc, je prends en, en, en otage les êtres humains pour leur faire faire un petit tour euh, du propriétaire. Exactement. Et le proprio, il ne va pas et... être ravi par ce qu'il voit. Quoi. Le proprio qui s'appelle comment déjà <tousse> <tousse> Parfait. Je ne pourrais pas affondoser. De... Comment vous avez compris <rire> ouais et, euh, et pour l'avoir vu donc je peux en parler hein, pour vos chers internautes il y a du rire beaucoup de rire mais il y a vachement d'infos quoi il y a, il y a vachement d'infos alors que forcément je connais moi euh, et que beaucoup mais là Là, c'est ce genre d'infos que souvent, euh, tu es, es sur Internet, sur Facebook et tu. Euh, bon, c'est bon, ok, je zappe. Et là, on zappe pas. Bon, demain parce qu'on a payé notre place. <rire> Mais surtout, parce que c'est livré euh, le fameux rire au service, quoi. Au service du truc. Et. Euh, C'était pas le cas du précédent spectacle, qui était plus stand-up. Ah, bah oui, oui, oui, oui, Non, non, non. Dans, dans, dans le précédent spectacle. Là, c'est mis en scène. Il y a un truc qui je, est J'essaie d'abord de faire rire les gens. Et ensuite, je me posais la question, qu'est-ce que je peux leur dire Là, j'ai fait complètement la Je inverse. Ouais. Je me suis d'abord dit, qu'est-ce que je veux dire aux gens Ok, je veux leur dire ça, comment je peux les faire rire avec À partir de septembre, moi, ouais, je vais aller faire une date euh, par mois dans… Près de chez vous. Des, voilà, les, <rire> on va essayer de faire une date par mois dans des grandes salles pour effectivement prendre un peu plus de plateau, parce que aussi, comme le spectacle se passe dans mon vaisseau spatial… C'est pas une coquille de noix, quoi. Voilà, il faut que ce soit grand, parce qu'il y a… Y a, y a, y a, y a... Il y a un écran, en fait, et l'écran, je l'utilise comme fenêtre de mon vaisseau spatial. Et, euh, et du coup, euh, c'est vrai que plus la salle est grande, plus ça rend un truc impressionnant, parce que derrière, tu vois la planète Terre qui tourne et tout. C'est vrai que je l'ai joué une fois dans une immense salle, et de voir la planète Terre sur un écran de 5 mètres par 10, bon, Ouais, clairement, clairement. Bah, vous retrouvez toutes les tu dates euh, dans la barre d'infos, bien sûr. Et sur ton site, t'as un hein, site internet tout les problèmes. et Eh bah même pas, tu vois. C'est vrai Ouais. Page Facebook je sais pas, Twitter Facebook. Euh... Page... Je donne tout sur Facebook, moi j'ai un. Mon site internet, c'est ma page Facebook. Ouais, en même temps, c'est vrai que plus personne n'a <rire> sur le site internet, je crois, aujourd'hui. Sur... <rire> Sauf pour acheter les choses chez Amazon. Oui, d'ailleurs, <rire> n'oublie pas, acheter chez Amazon pour marcher l'économie. <rire> <rire> Il y a un truc dont, dont je me suis rendu compte ces derniers ah, la, la, la... Putain, mais dans ma tête, ça va trop vite. Ah ouais, ça fuse, mais j'adore. Euh... Il y a trop truc que je veux dire en même temps, du coup. Euh... Tu vois que c'est bien. Non, il y a un truc dont je me suis rendu compte ces derniers temps. C'est que la nouvelle génération a compris qu'on ne pouvait pas être enchaîné. La nouvelle génération a besoin de liberté. La nouvelle génération comprend que... Je dis la nouvelle génération parce que moi, comme tu l'as dit, j'ai quand même 32 ans, donc, quand je... ouais. donc les gens qui ont moitié moins de mon âge ils ne se disent pas, je veux faire ces études-là pour faire ce métier plus tard. Les gens veulent être libres. Et donc, en voulant être libres, c'est-à-dire que finalement, ils veulent faire ce qu'ils veulent. Vraiment. Non, ouais, car... Et c'est ça que j'allais dire, que je n'ai pas dit, parce que je me suis dit c'est un peu bateau, mais je voulais expliquer ça. c'est que Moi, ce que j'aimerais donner comme message aux gens, c'est... Faites ce dont vous sentez être capable de faire et que vous sentez... Juste de faire. Juste de faire, mais ça peut être un tout con. Admettons, je ne dis pas, mec, si tu veux être... Euh... Le... le futur chanteur euh, à la mode connu de France euh, euh, sacrifie toute ta vie parce que tu vas y arriver parce qu'il y aura très peu d'élus, donc c'est faux. Oui. Tu vois ce que je veux dire Même si, par contre, si es extrêmement doué et que t'es persuadé que tu peux y arriver, il faut le faire, ça, c'est une certitude. Mais par contre, si vraiment c'est la musique qui te fait kiffer, te fais pas chier à faire une école de, de je sais pas quoi, parce que tes parents, ils t'ont dit, de commerce, euh, voilà, de droit, de commerce, rien. travaille dans la musique, et essaie de bosser dans la musique, tu vois et Bref, ouais, soyez libre et allez vers le domaine qui vous plaît et ce qui vous semble juste en fait. C'est ça, c'est ça qui est important. Et aujourd'hui, tu, tu te tu, tu crois, tu, tu te sens libre toi Tu as atteint ça Euh. Non <rire> <rire> Réponse honnête. <rire> Réponse honnête évidemment, mais moi tu me connais. Oui. Parce que le problème, c'est qu'on ne peut pas être 100% en accord avec nos valeurs. C'est impossible d'être 100% en accord avec tes valeurs. Impossible. Ou alors, tu vis dans une grotte tout seul. Et encore, ce n'est peut-être pas tes valeurs, la grotte. Et encore, c'est peut-être pas tes valeurs, la grotte. <rire> ouais. Mais effectivement, mais... la vie, c'est une question de choix, c'est une question de sacrifice, et il faut arriver à prendre les meilleurs choix pour être au plus proche de ce qui te semble juste. Voilà, au plus proche de ce qui te semble juste. Mais évidemment, qu'on ne peut pas être 100 d'accord avec nos valeurs. Euh... Parce que j'ai pas Ça m'arrive encore d'aller faire des cours chez euh, oui. Monoprix, d'avoir des oui. emballages plastiques. Je pose des vidéos sur YouTube, mec. Bah. YouTube, c'est le diable. C'est ouais. ce que je veux dire Oui, c'est clair, on se le disait encore hier. exact. Donc on n'est pas à 100%, ouais. on, quand... on essaie d'être le plus proche possible de ce qui nous semble juste. Et on ne l'est pas à 100%, pas... là je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, c'est parce que nous ne sommes pas seuls. Parce que tu ne peux pas décider, de... on est dans le paquebot, mmh. tu vois ouais, Il tu y a cette fait. inertie qui t'empêche te, qui de l'être en fait, quelque part... Dans... Ça attends, attends le cadre là est en train de bouger dans tous les <rire> sens alors dis un truc important Alors ne pars pas de... Reste avec nous Camille Il y a... C'est comme sur le Titanic tu vois Quand, Comme tu disais tout à l'heure le paquebot euh, Il file, il file, il file, il est un peu... J'aime beaucoup cette métaphore, d'ailleurs c'était un film de Hulot hein, Le syndrome du Titanic qui était d'ailleurs très mal foutu mais qui m'a pas plu Mais dans l'idée j'avais beaucoup aimé euh... La, la métaphore le lien avec le fait que nous sommes sur un paquebot et qui file à tout à l'heure et qu'il est trop sûr de lui qui se croit insubmersible et c est, c est, c est, tout à l'heure quand je parlais d'hypocrisie je crois que c'est un peu à ça que je faisais référence on a beau euh, faire euh, toutes ces découvertes on file quand même toi, vers l'iceberg et euh, mais là on a cette fois des euh, des jumelles parce que je sais pas si vous savez mais sur le Titanic ils n'avaient pas pris ils n'avaient ah ouais. pas de jumelles ils pensaient ils avaient confiance en leur rétine ils ont dit on le verra quelque part ils n'avaient pas de jumelles ils l'avaient oublié assez au Southampton ils ont oublié là on les a et c'est un peu toi d'ailleurs tu vois à travers ton travail. Alors, bien sûr, en toute proportion gardée, mais toi, plus le travail des autres et toutes les personnes, toutes les paraboles, tu me dis souvent ce mot-là. Mmh. bien les bien. dis les paraboles ou les phares Ben voilà. Tu sais, parce que les phares, ils servent à aider les bateaux à s'aiguiller pour pas qu'ils se tapent la côte. Eh ben, cette fois, je crois qu'on est sur. qu'il y a euh... plein de phares, tu vois. Ouais, voilà. Peut-être que cette fois, on est encore sur le Titanic, ok, mais cette fois, on a les phares, on a les jumelles, on a. Et ça, c'est du bon sens, en final. Ouais. Putain, j'ai plein de trucs en tête, c'est fou Peut-être le un mot de la fin, hein, en ce cas Quelque chose de, de bref, de qu'est-ce que t'as en... Qu que envie de nous dire Un mot de la fin, c'est difficile de dire un mot de la fin, puisque... Si le mot de la fin... Continuez de suivre cette chaîne, putain Il dit tellement de choses justes, cet homme-là... Je... <rire> c'est vrai C'est ça, le mot de la fin ah, C'est sympa, mais euh, oui, merci C'est vrai C'est vrai Moi, de... depuis que je t'ai rencontré... Je pense très honnêtement que tel. Mais d'ailleurs, je te l'ai souvent dit, mais le mec avec qui j'ai eu les plus grosses discussions. On, je sais pas combien de fois, on a passé des heures et des heures à discuter de la vie, de la société, de en marchant des kilomètres. Quoi, quoi Ah si. oh, bah merci oh. mon petit Nico de, déjà d'être venu euh, sur mes nouvelles terres. Ça fait quelques années que je vis là. Mais merci à toi de me voilà, bah, Avec plaisir. Et puis euh, d'avoir accepté de répondre à ces questions, pas du tout préparé. Euh, ouais. <rire> mais depuis le temps qu'on voulait faire ça, ça me plaise. Et, et surtout, sur, attends, là je ne vais oh. pas déjà te, mmh. te mettre avant sur ton câlin. Surtout, il faut dire aux gens qu'il y aura plein d'autres vidéos comme ça. Parce que ce qu'on n'a pas dit aux gens, c'est qu'on oui. va monter notre chaîne YouTube là-bas. Oh, là. il y a beaucoup de pépites dans cette vidéo. Ah, non, oui. oh. Et que du voilà. coup, on va filmer plein de nos discussions et ouais. qui seront peut-être moins auto-centrées. Oui, et plein de surtout de nos actes. Surtout, c'est vrai. Voilà, à partager avec vous. Yes. Salut l'internaute Salut l'internaute <rire> <rire> Eh bah ben, dis donc <rire> Bah t'es là toi bah. bah Mais comment ça va Mais comment ça va